Bonjour, alors aujourd'hui on va revenir sur quelque chose que vous avez déjà vu dans les séquences précédentes, mais on va vraiment réenfoncer le clou dans, dans cette séquence. Donc les caractères, les chaînes de caractères et les symboles. Donc ce que vous allez apprendre, c'est vraiment euh, comment on manipule les caractères, comment sont représentées les chaînes de caractères et qu'est-ce que c'est un symbole par rapport à une chaîne de caractères. Donc on revient à la base, les caractères. Donc les caractères en Pharo sont représentés, vous vous souvenez, on commence par un dollar suivi euh, d'une lettre, donc ça, c'est pour représenter les caractères sous forme littérale, d'accord Et puis, les caractères qu'on ne peut pas représenter, qui n'ont pas de forme représentable, typiquement l'espace, le tab, le, le carriage return, donc ça, c'est le, le caractère qui permet de passer à la ligne. Donc en fait, on utilise la classe caractère auquel on va envoyer un message pour obtenir ce caractère-là. Donc les chaînes de caractères maintenant. Les chaînes de caractères en Pharo sont représentées donc, entre simples quotes, donc ici, c'est ce, ce caractère-là, donc ici on a une, une, une chaîne de caractères éclair au chocolat, hein, qui commence ici qui se termine ici. On peut lui envoyer un message, size, ok, ça nous rend 18. Donc cette chaîne de caractères conti contient bien 18 caractères. On peut manipuler cette chaîne de caractères, par exemple je peux dire caractère space split cette chaîne de caractères là. Donc ça veut dire que je vais découper cette chaîne en fonction des espaces et ça va me rendre une collection ordonnée de trois éléments. Donc la chaîne a bien été en trois éléments alors en fait les, les chaînes de caractères sont des collections euh, comme les autres en, en pharo. donc c'est vraiment une collection euh, euh, instance de la classe string mais string, la classe string va hériter du, des, des classes de collection donc euh, je peux utiliser toutes les méthodes classiques vous vous souvenez hein, sur les collections on a une api commune euh, qui existe pour, euh, pour toutes les collections donc par exemple at pour toutes les collections euh, indexées donc si je fais éclair au chocolat at 1, donc je veux l'élément 1 de cette collection, ça me retourne bien le caractère E, d'accord, qui était bien ce E là. Donc ensuite je peux utiliser doux, hein, qui permet de parcourir l'ensemble des éléments d'une collection, et donc à chaque tour de boucle, le paramètre du bloc ici vaudra le premier élément de la collection, le deuxième, etc, etc, etc, jusqu'au bout. Donc petite subtilité, hein, vu, que les, vu que les chaînes de caractères sont définies par des simples côtes, donc si je veux mettre des côtes dans une chaîne de caractères, l'astuce c'est de les doubler. Si j'en mets deux côte à côte, ça veut dire que je veux insérer une côte dans ma chaîne de caractères. Par contre, attention, la subtilité, c'est qu'elle ne compte que pour un seul élément dans la chaîne de caractères. Donc ici, vous avez l'exemple, si je fais l'éclair au chocolat at 2, d'accord donc je veux l'élément 2 de cette collection, ça me retourne bien le caractère côte. Et si je demande at 3, ça me retourne le E qui est ici. D'accord Donc même si on affiche deux côtes, ça prend l'espace que pour une seule côte. Donc les chaînes de caractères hein, sont, des, sont des collections comme les autres, donc je peux les manipuler comme des collections. Je peux dire que je veux par exemple le dernier élément d'une chaîne de caractères, donc si je fais str at str size, donc je récupère le dernier élément. Je vous rappelle en pharo, les collections commencent à l'indice 1, donc le dernier élément c'est la taille de la chaîne ou on peut utiliser la méthode plus simple qui est Last, pour récupérer directement le dernier élément de la collection. Donc pour créer des chaînes, on a plusieurs techniques pour créer des chaînes. On a des, la technique simple c'est je prends un symbole et j'utilise une méthode de conversion. Donc je convertis ce symbole en chaîne de caractère avec aString, ou je peux envoyer printString à n'importe quel objet, hein, qui va permettre de, de récupérer une représentation sous forme de chaîne de caractère de l'objet. Et puis je peux créer une méthode de création directement d'une collection. Vous vous souvenez, on peut envoyer with à n'importe quelle classe de collection pour créer une nouvelle collection contenant directement un certain objet à l'intérieur. Donc si je fais string with le caractère A, ça va me retourner une chaîne de caractère qui contient qu'un seul caractère A. Pour concaténer des chaînes de caractères, on l'avait déjà vu, hein, c'est le message virgule. Donc je peux envoyer le message virgule à une chaîne de caractère et je passe en paramètre une autre chaîne de caractère, ça va m'en construire une nouvelle qui est la concaténation des deux. Bien sûr, je peux chaîner. Attention toutefois, si je fais ça, donc si je reprends le, le même exemple, il faut bien comprendre qu'ici j'ai créé des chaînes intermédiaires inutiles. Donc en fait, j'ai ce premier message qui a été envoyé à cette chaîne-là, avec ce paramètre-là. Donc on a une première chaîne ici concaténée qui a été créée, d'accord, pour tout ça. Cette chaîne concaténée, on lui a envoyé le message virgule avec ce paramètre-là, et une autre chaîne a été créée qui est le résultat final. Donc on a une chaîne intermédiaire qu'on n'a pas vue, qui a été créée, et qui fait, qui fait perdre du temps, en fait, dans, dans le temps de calcul. D'accord Donc vous pouvez utiliser, vous avez eu la séquence sur le benchmarking, vous pouvez utiliser le, le benchmarking pour voir exactement ce qu'il euh, qu en est, et s'il ne serait pas plus avantageux d'utiliser un stream. D'accord Donc ici, je crée une chaîne de caractères. d'accord Et je dis que je vais lui définir un contenu à l'aide d'un stream. D'accord Et je peux directement envoyer les chaînes de caractères dans ce stream pour créer la chaîne finale. Donc là j'évite le fait de créer des chaînes intermédiaires. Donc maintenant les symboles. Donc les symboles en fait, syntaxiquement, hein, vous vous souvenez, ils commencent par un, un, un dièse, et puis ensuite il y a une chaîne de caractères, donc ça c'est un symbole littéral. Euh, c'est une sorte de chaîne de caractères, mais attention, elles sont uniques dans le système. C'est-à-dire que n'importe où dans mon programme, si j'écris dièse blabla, et n'importe où dans le programme je réécris dièse blabla, c'est le même objet que je désigne, d'accord C'est la, la même instance. Donc elles sont vraiment uniques dans le système, donc ici j'ai l'exemple avec Calvin, je fais dièse Calvin égal égal dièse Calvin donc ça me renvoie vrai, c'est bien le, le même objet. D'accord, c'est pas le cas pour les chaînes de caractères, ça dépend, ça va dépendre des optimisations appliquées par le, par le compilateur. Donc les, les symboles euh, par rapport aux chaînes de caractères, hein, la différence c'est vraiment ça, un symbole c'est quelque chose qui va être uniquement euh, en lecture. On ne peut pas modifier un symbole, on va créer un nouveau symbole. C'est un objet qui est unique, donc si je le référence plusieurs fois dans mon programme, je référence le même objet. Euh, les chaînes de caractères, elles sont mutables, je peux modifier le contenu d'une chaîne de caractères. Il euh, y a marqué pour l'instant, puisque c'est en pourparler de le changer, ça, dans, dans Pharo dans, dans le futur. Euh, les symboles utilisent des, euh, sont souvent utilisés pour désigner les sélecteurs de méthodes. d'accord et les symboles sont extrêmement utilisés pour, en tant que clés euh, dans, les, dans les dictionnaires, et notamment les Identity Dictionary. Vous vous souvenez qu'on va comparer les éléments, euh, on, on va être capable de calculer facilement des H à partir euh, d'un symbole pour, pour la clé dans, dans un dictionnaire. Donc Ce que vous devez retenir de, de cette séquence, qui est vraiment important, c'est que les chaînes de caractères sont des collections euh, comme les autres, d'accord et que les symboles sont des chaînes de caractères uniques et en lecture seule, donc immutables, on ne peut pas les modifier.